On a testé tous les régimes, des plus idiots aux plus fachos. On a testé la moraline, et pour la bibine, on prend le métro. On a voulu des sympathicos, on a eu que des rigolos. On s'est quand même bien marré, surtout quand on s'est pris toutes les bastos. On devient ouf, sous les tonnelles de Santiago, on fait des ploufs. Au prix de nos sombres zéro. Santiago senti il y a go. Sous le para, le taux honneur On se soucie de vous, on se soucie de nous, surtout de nous. Santiago senti il y a Salut!